Bienvenue dans ce cours complet sur le hacking Wi-Fi. Je suis consultant en sécurité informatique depuis 2011, certifié Ethical Hacker V9. Je serai votre instructeur durant cette formation. Ce guide complet sur le hacking Wi-Fi est la formation la plus complète que vous trouverez sur le web. Aucune compétence n'est requise pour vous lancer dans cette formation. À la fin de ce cours, vous comprendrez comment vous protéger contre les cyberattaques en vous basant sur le slogan éthique apprendre l'attaque pour se défendre. Vous saurez exploiter les failles d'un réseau Wi-Fi et craquer les mots de passe de sécurité les plus coriaces via différentes techniques d'attaque. Vous aurez accès à des outils exclusivement développés pour cette formation ainsi que des techniques d'attaque personnelles que je vous révélerai dans la pratique durant les différentes démonstrations. Dans un monde où les connexions sans fil sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus attaquées par les hackers. Savoir exploiter les failles d'un point d'accès Wi-Fi vous permettra de sécuriser votre réseau Wi-Fi. Tout ce que vous devez savoir sur le hacking Wi-Fi est dans ce cours. Maîtriser les attaques Evil Twin, craquer une clé Web ou WPA, sécuriser son point d'accès et plus encore. Cette formation est destinée aux débutants comme pour les professionnels dans la sécurité informatique. Nous verrons chaque attaque dans les moindres détails. Toutes les notions de base ainsi que les notions avancées seront méthodiquement expliquées. Cette formation complète ouvre beaucoup d'aspects sur le hacking Wi-Fi. Et pour ça, vous aurez les meilleurs outils à votre disposition. Je vous invite maintenant à me suivre dans cette formation basée sur le hacking Wi-Fi. Je vous propose également de lire plus en détail le sommaire si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à tout de suite